Fami, mi, do, rémi, fa, rémi, la, ré, la, do, do, do, fa, rémi, do, si, la, mi, mi, mi fa, rémi, do, si.